Coucou les amis, j'espère vous êtes contents des nouvelles couleurs et tout. Voyons c'est molle dur de maintenant. Alors juste, j'étais pas très SRX. C'est fini. On repart sur des bonnes bases, sur YouTube il y a la demande du contenu régulier alors voilà comment ça va se passer, s'il y a des trucs qui sortent j'annonce là. Du coup s'il y a des pauses, vous le savez d'avance. Et si j'ai pas de date à donner, au moins je donne des news, je partage du contenu qui m'intéresse, et on reste dans le jus quoi. Pour l'instant, j'annonce un nouveau format SD annoncé depuis 6 mois. Teaser le 25 décembre, et, c'est tout. Voilà, vive la vie. Rendez-vous en 2018 pour... La bise et la joie dans votre système endocrinien